Ok, donc Starcraft c'est un jeu de stratégie en temps réel, dans lequel les deux joueurs jouent en même temps, contrairement aux échecs par exemple qui se jouent tour par tour. Le but du jeu étant de détruire tous les bâtiments de l'adversaire, même si en général la partie s'arrête avant. Je vous à la fin pourquoi. Euh, au départ, chacun a une base et peut récolter soit du minerai bleu ici, soit du gaz vert. C'est les chiffres qui vont s'afficher ici, ça c'est l'argent qu'ils vont avoir à leur disposition pour fabriquer de nouveaux ouvriers, construire des bâtiments ou produire de l'armée. Ce qu'il faut savoir c'est que à la base, chaque joueur ne voit pas toute la map, ne voit pas tout ce que fait l'adversaire. Quand on se met dans la vision de Clem par exemple, ici, hop ne voit que sa base pour l'instant, il ne sait pas du tout ce que fait l'adversaire, alors il sait qu'il est en, en haut à droite, il sait qu'il a sa base de départ ici avec ses ouvriers mais il sait pas du tout sur quelle stratégie il part Donc, un des buts pour lui, ça va être d'aller voir ce que fait l'adversaire, essayer de comprendre ce qu'il fait, en essayant de prendre le maximum d'informations possibles essayer de contrer sa stratégie là c'est ce que fait l'adversaire l'adversaire est venu voir avec un de ses ouvriers ce que Clément fait, on va se mettre dans la vision de l'adversaire, on voit l'adversaire il est venu lui il a vu sa base, il a vu hop, un petit bout de la base de Clem, où il sait qu'il y a un bâtiment ici, il regarde, il va vérifier si Clément va bien poser une deuxième base ici rapidement, pour savoir s'il part sur une stratégie classique. Donc, voilà, ce qui va être le cas, on va remettre dans la vision de tout le monde. Donc là Clem fait la même chose, il traverse la map, là on est en BO5, c'est à dire que c'est comme au tennis quand on joue on dit au meilleur des 5 manches, par exemple, à, je parle à Roland Garros, c'est-à-dire que le premier qui gagne 3 sets à gagner, là c'est pareil, le premier qui aura mis 3 points aura gagné la partie. Ok, donc là on a l'adversaire de Clem là, en protos qui fait une stratégie tout à fait classique, et Clem qui lui va faire une stratégie agressive dans laquelle il va rapidement produire de l'armée. En essayant d'aller euh, surprendre son adversaire. Pour essayer de détruire, euh, détruire euh, sa base. Ou au moins détruire euh, des ouvriers. Ou essayer de prendre un avantage là-dessus. Ok. Là il a fait une première unité avec laquelle il va scouter. C'est-à-dire regarder un petit peu partout sur la map. Pour voir. Euh, S'il n'y a pas des choses cachées. Si l'adversaire n'a pas fait euh, des bâtiments euh, proches de sa base. Pour essayer de lui faire une stratégie un petit peu surprise, qu'on appelle un cheese. Voilà, alors quand vous regardez une partie de StarCraft, vous commencez à voir si le joueur que vous supportez est bien parti dans, dans, dans la game. Un des premiers indices, hop là on va mettre en pause, c'est les chiffres qui sont en bas. Les chiffres qui sont en bas c'est le supply, c'est-à-dire c'est ce qu'on a comme ouvrier, Petite clé à molette, là, ce sont les ouvriers, et ce qu'on a comme armée. Alors au début, on a beaucoup plus d'ouvriers que d'armées. Voilà, puis au fur et à mesure, l'armée va augmenter. Donc en général, en, en additionnant les deux, alors ça fait pas une, une addition parfaite, parce que les ouvriers en cours de construction ne comptent pas. Donc on a une addition qui ne tombe pas juste. Mais voilà, en suivant ce chiffre-là, en général, ça donne une bonne idée de savoir si le joueur est, est bien ou pas dans la partie. Et puis on peut éventuellement décomposer ici. C'est évidemment si, euh, si Clem avait euh, très peu d'ouvriers mais beaucoup beaucoup d'armées qu'il été en train d'attaquer, même s'il avait un petit peu moins de supply globalement, il serait bien dans la partie puisqu'il pourrait gagner directement la partie. Bref, c'est pas aussi simple que ça, mais ça donne une bonne idée. On va mettre. Hop. Donc là Clément il fait beaucoup de bâtiments pour produire de l'armée, des petits soldats. Alors, c'est pas forcément la meilleure armée qu'on puisse avoir, puisque ce n'est pas une armée technologiquement très avancée. Il pourrait faire des tanks, des avions, des choses comme ça. Mais c'est assez, rap assez rapide à produire. On peut en produire beaucoup au début de partie. Donc là, le but pour lui, ça va être, au début de la partie, de prendre de l'information et ensuite d'aller agresser pour essayer de prendre l'avantage. Ce qui est important aussi, c'est que quand vous regardez... Euh, une vidéo euh, quand vous regardez un match de Clem ben, l'observateur va vous montrer uniquement ce qui lui paraît intéressant c'est à dire qu'il va vous montrer que Clem produit des unités il va vous montrer éventuellement qu'il essaie de prendre de l'information avec son, son unité ici en fait dans la vision de Clem hop, en fait sa vision est très différente lui il va faire plein de choses à la fois il va essayer à la fois de gérer ses, ses unités pour attaquer aussi d'aller produire des unités, d'aller euh, construire des bâtiments, d'aller bouger toutes ces unités. Donc voilà, ça, ça donne un peu envie de vomir. On va arrêter ça. Voilà, donc la clem va attaquer l'adversaire, va essayer normalement d'aller. Hop là, il crée une, une illusion d'une unité pour essayer d'aller euh, d'aller voir un petit peu ce qui se passe, savoir ce qui se trame la Clem dans cette partie a attaqué, mais on voyait quelques unités devant. Voilà. Pour pouvoir éviter ça. Si on se met... Euh... Hop là. Dans la vision de cette unité-là. lui, qu'est-ce qu'il voit Il voit juste, hop, unité-là. Un petit mariniste oui, du bord. Ça va, tranquille. Il n'y a rien de particulier. Il va aller regarder un petit peu la base de Clem pour regarder un petit peu ce qui se trame. Voilà, donc il voit ici, là, là il se dit mince, il a mis beaucoup de bâtiments pour produire de l'armée, c'est un peu compliqué, le problème c'est que le temps qu'il arrive à voir tout ça, Clem est déjà chez lui. Et il va venir agresser le joueur, il va essayer de tuer le maximum de choses, hein. le but c'est de tuer l'armée, de tuer des, des récolteurs ici, Le maximum voilà ici on voit le nombre d'ouvriers qu'il qu est en train de tuer donc là il en a tué 4 puis comme il n'y a pas beaucoup d'armées bah, il va essayer d'abord tuer l'armée puis il va essayer d'aller tuer les, les récolteurs par la suite voilà l'adversaire va servir de ce ré récolteur pour se battre ce qui n'est pas forcément euh, l'idéal hein. ça fait pas beaucoup beaucoup de dégâts du coup ça ça tue pas grand chose et ça meurt assez vite alors que le ma vient pas se faire repousser sur cette attaque là mais il aura fait énormément de dégâts, alors on voit que, si on regarde le supply claim, il est super bien dans la partie là, il va finir par... Euh, par laisser mourir cette unité là on voit au dessus de chaque unité, il y a une petite barre c'est les points de vie euh, quand c'est rempli, c'est que l'unité a toute sa vie et quand c'est c'est comme ça, ben là on voit qu'il reste 15 points de vie, il ne reste pas beaucoup et qu'il est proche de la mort voilà, ça permet de suivre un petit peu l'état de santé des, des troupes. Alors là on se dit bon ben, ça va, lui il a repoussé, non il a perdu beaucoup beaucoup d'ouvriers. Et puis pendant qu'il était en train de repousser, bah ben, il a repris l'armée, il a retraverser la map pour essayer d'aller tuer son, an, son adversaire. Il pose une troisième base, voilà normalement vu qu'il a 25 populations d'armées contre 8, il y a de grandes chances pour que, euh, en retournant agresser, ça se passe bien. Là, vous avez également hop, des petites flèches. Quand vous avez sur le niveau des, des ressources qu'ont qu les deux adversaires, quand il y a une petite flèche, c'est qu'il y a un des adversaires qui, qui récolte un peu plus. Donc là, Clément, il récolte un peu plus de, de gaz. Gaz, il est écrit en vert. Si vous avez deux flèches, c'est qu'il récolte beaucoup plus. Et trois flèches, c'est qu'il récolte vraiment beaucoup, beaucoup plus. Donc ça vous donne une indication de savoir lequel gagne le plus d'argent. Ça, ça peut être important aussi dans, pour, pour bien comprendre ce qui se passe. Donc voilà, Clem qui retourne. Qui va essayer d'aller euh, tuer son adversaire. En fait, L'adversaire a une technique le pli qui permet de faire, de faire se téléporter les unités, alors ça met du temps à se recharger, hein. c'est vrai qu'il ne va pas s'en servir tout le temps. Et Clément lui va avoir une amélioration de plus 1 d'attaque, comme on dit, c'est-à-dire que ses unités bah, elles vont faire un peu plus mal quand elles vont attaquer. Et ça va lui donner un avantage dans, dans cette fight, c'est-à-dire que là il est venu, il a attaqué spécialement pour arriver avec son amélioration qui se termine. Pour pouvoir en profiter directement avant que lui puisse avoir une, une amélioration similaire. Voilà. Et là, alors on voit que Clément est en train de commencer à détruire les bâtiments. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un peu comme aux échecs, quand on a perdu trop de pièces aux échecs ou là qu'on est dans une trop mauvaise situation. On ne va pas attendre que l'adversaire tue tous les bâtiments quand on sait qu'on ne peut plus rien faire, qu a, que la partie est perdue. Là vous voyez une hein, énorme différence de supply. Quand on sait que la partie est perdue, on quitte, on tape GG et on quitte la partie. Dans Starcraft, on est assez poli en général au début de la partie, on tape GLHF, qui veut dire Good Luck, Have Fun, pour souhaiter euh, bonne chance et bon amusement à son adversaire. Alors des fois dans les games pro, on ne le voit pas marquer en début de la partie parce qu'ils se le disent avant le début, de la... avant le début dans le... ce qu'on appelle le lobby, quand il prépare la partie. Et en général, le joueur qui perd euh, tape GG, good game, bien joué à son adversaire, et il quitte la partie avant d'avoir euh, tous ses bâtiments détruits. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu à, à comprendre ça. Bon, c'est une vidéo faite un peu à l'arrache, mais bon. Voilà, j'espère que ça vous aidera à comprendre ce qui va se passer cet après-midi. Voilà, ciao ciao